Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, l'émigration première partie. Nous allons distinguer l'émigration des différents types de déplacements. À la base de cet exposé, le dictionnaire de géographie des idées sion à Thiers. Commençons tout d'abord, si vous le voulez bien, par une définition et la définition du phénomène de migration. La migration est un phénomène durable, souvent massif, qui s'effectue sur des distances importantes et aboutissent à un transfert de résidence et parfois à l'adoption d'un nouveau mode de vie. Voyons les conséquences qu'entraîne une telle définition par rapport à d'autres types de déplacements. La migration est donc un phénomène de longue durée. Quand les déplacements portent sur des, des durées plus courtes, nous allons parler de mouvement. Si le mouvement s'effectue tous les jours, nous aurons donc des mouvements quotidiens que nous appellerons des mouvements pendulaires. Il s'agit typiquement du déplacement d'un individu de son domicile à son lieu de travail ou éventuellement à son lieu d'apprentissage, l'école, et bien sûr le soir, le retour de ce lieu de travail ou de cette école vers le domicile. À l'échelle hebdomadaire, nous parlerons de mouvements hebdomadaires. Chaque semaine, par exemple, des militaires reviennent de leur caserne à leur domicile et repartent le lundi matin ou le dimanche soir de leur domicile vers leur lieu d'affectation. Il en va de même pour les étudiants coteurs ou, dans le cas qui nous occupe plus particulièrement ici à Berlière, euh, des élèves internes dans le secondaire. On pourrait avoir aussi des déplacements qui s'inscrivent sur plusieurs mois. Ce sont des mouvements saisonniers. On parlera de ça quand il y a, des, par exemple, des travailleurs qui vont effectuer certains travaux dans certains secteurs, comme par exemple le secteur agricole ou les secteurs touristiques. On a vraiment des travailleurs saisonniers qui vont, par exemple, réaliser les vendanges en France ou qui vont travailler sur les côtes méditerranéennes ou, par exemple, en haute montagne pour la saison de sport d'hiver. De la même façon... La nomadisation, c'est-à-dire l'adoption d'un genre de vie itinérant, n'est pas considérée comme une migration. Les nomades qui s'opposent aux sédentaires sont des personnes sans résidence fixe qui pratiquent le nomadisme. Ils se déplacent dans l'espace, le plus souvent au rythme des saisons. Ce sont par exemple des pasteurs qui cherchent des pâturages pour leurs troupeaux, mais aussi euh, les forains sur le, les différentes foires qui sont également euh, des populations nomades. Le nomadisme véritable a aujourd'hui pratiquement disparu et on parle plutôt de semi-nomades pour qualifier les populations qui possèdent un lieu d'ancrage dans l'espace à partir duquel ils organisent des déplacements à ce moment-là saisonniers. Enfin, la migration n'est pas non plus réductible aux déplacements touristiques qui ne sont en fait que des voyages, même s'ils vont parfois durer sur une période plus ou moins longue et s'ils vont créer de nombreux effets dans les régions d'accueil. La mobilité est également un concept différent. Elle exprime un changement de position géographique, sociale ou professionnelle. La mobilité géographique est un déplacement dans l'espace, temporaire et de courte durée, qui s'effectue parfois pour des motifs professionnels et qui s'exprime par mouvement. La mobilité sociale ou capillarité sociale caractérise une évolution de statut social qui se traduit par une ascension ou une régression sur l'espace social. L'exemple caricatural est « le pauvre qui devient riche ». Cette mobilité sociale peut être intragénérationnelle, c'est-à-dire au sein d'une génération, euh, par exemple un même individu, va évoluer socialement, ou intergénérationnelle si on a d'une génération à une autre, des pères par rapport à leur fils ou des mères par rapport à leur filles une évolution sur l'échelle sociale. Enfin, cette mobilité peut être professionnelle, c'est-à-dire qu'on va simplement changer de métier, alors horizontale si on reste dans le même type de qualification, ou vertical s'il si y a une progression hiérarchique ou en termes de compétences. Cette vidéo est finie, je vous propose de passer au quiz, n'oubliez pas de noter les questions que vous pourriez poser au prochain cours. À bientôt